Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui l'outil Sculpt. Et dans l'outil Sculpt, nous allons voir ces quatre options ici. Donc euh, j'ai détaillé euh, voilà, un peu plus bas là. Donc il s'agit de pousser, rétrécir, élargir, attirer, éloigner et rendre rugueux. Donc je vous ai mis les raccourcis pour euh, sélectionner l'outil euh, Sculpt. Donc là c'est Shift F2 ou W. Et là, pareil, pour les options, c'est Shift-P. Shift-S, alors là, on a une petite option supplémentaire. Donc Shift-S, c'est pour rétrécir. Et lorsqu'on appuie sur Shift, lorsqu'on dessine, eh bien, on élargit. Pareil pour Attract, donc on a effectivement une petite option. Et Rendre rugueux, Shift-R. On va tout de suite voir l'utilisation de cet outil et de ces quatre options à travers trois petites choses, c'est-à-dire une ligne sinueuse, un texte et une petite illustration. Donc je vais supprimer tout ça, je vais sélectionner maintenant mon outil crayon pour réaliser donc une petite ligne sinueuse, donc j'utilise une tablette graphique pour faire les, les petites sinueuses. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et je vais rendre ici mon chemin, enfin mon contour en chemin donc c'est CTRL ALT C. Tac. Donc On voit qu'on a un objet avec plein de petits nœuds maintenant. Je sélectionne mon outil sculpte, je prends l'option SHIFT-P, alors l'option SHIFT-P nous permet de, de pousser notre tracé, donc si je clique et que je glisse, vous voyez, ben, j'arrive à pousser mon tracé, donc là on peut augmenter l'épaisseur de, de la zone d'influence, donc c'est un cercle, hein. Hop, voilà. et la force, si je la mets à 100%, automatiquement on a plus de force pour pousser, vous voyez, notre tracé. Donc, je reviens en arrière, tac, tac, tac. Je vais maintenant utiliser l'outil Shrink, que je trouve vraiment bien, que j'utilise souvent maintenant. Donc, W, voilà, Shift S. Je vais réduire un petit peu l'épaisseur, je vais réduire la force. Donc, Shift S, ben, je rétrécis. Vous voyez, ça permet d'avoir les pointes ici au début et à la fin de mon tracé. Je peux bien sûr réduire un petit peu ici. Et si je réduis trop, et eh bien ça efface ça efface mon tracé maintenant je vais utiliser l'option élargir donc shift s et j'appuie sur shift et je reste appuyé vous voyez en bas je reste appuyé ce qui permet d'élargir ici mon tracé Hop, très facilement comme ceci voilà on va maintenant voir l'option shift a qui permet d'attirer alors ça attire par rapport au centre vous voyez de, de mon cercle donc si je me mets en bas eh bien, ça attire hop. si je me mets ici au milieu de la boucle eh bien ça va se recentrer se resserrer par rapport donc à mon centre et si je veux éloigner bah, tout simplement j'appuie sur shift et vous voyez hop ça s'éloigne par rapport au centre de, mon, de ma zone d'influence On a pratiquement un joli petit cercle là c'est vraiment sympa maintenant rendre rugueux shift R donc ça permet, vous voyez, d'abîmer notre tracé, vous voyez, de rendre bien rugueux. Par contre, ça a tendance un petit peu à, vous voyez, à réduire ici les distances. Et lorsque je déplace ici, non, ça va. C'est pas trop mal. Alors on va voir le nombre de nœuds qui ont été créés. Hop donc il y en a 136. Voilà, donc pour ce petit exemple, nous allons maintenant passer à l'outil texte. Donc on va taper un petit texte tout simplement. On va rendre ce texte, on va le convertir en chemin. Donc je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Et ici, je vais sélectionner cette option, convertir l'objet en chemin. Tac. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'avec l'outil éditer les nœuds, je passe au-dessus. On voit bien que le texte, eh bien on voit les nœuds, donc c'est bon. On n'oublie pas, parce que là, en fait, on a un texte, mais il est groupé. Il ne faut pas oublier de dégrouper le texte. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut s'amuser avec l'outil shrink. On va appuyer sur Shift, donc on va grossir cette... Alors, j'ai dit Shift S. On va grossir cette partie-là, tac. Voilà, hop, hop et on va rendre celle-ci très très fin Hop, voilà comme ceci vous voyez c'est vraiment pratique pour donner des, des petits effets sympathiques on va maintenant voir donc une troisième partie c'est l'utilisation de l'outil crayon pour réaliser une petite illustration et après nous allons utiliser l'outil sculpté pour rendre ou donner de l'épaisseur donc ben, je vais faire un petit personnage donc comme on a vu un petit personnage qui est content Hop. Donc là, je joins. Je vais un petit peu retravailler la bouche, vite fait. Hop. Comme ceci. Voilà, tac. fait les petites dents comme ceci les sourcils on va lui faire hop on va lui faire des petits cheveux Tac. une petite oreille une petite oreille de l'autre côté aussi voilà Euh, je vais sélectionner ici les cheveux je vais sélectionner donc tous les nœuds là Hop, et je vais utiliser le raccourci le raccourci pardon shift j qui permet de joindre les nœuds donc ça c'est un, un petit raccourci sympa Tac. shift j Ouais bon, ça, ça ira comme ça Voilà. Alors pour joindre deux nœuds on l'a vu, pour pour comment dirais-je, créer un segment entre deux nœuds, il suffit de faire Alt J. Et vous voyez, j'ai un petit segment qui a été créé Donc ça c'est une petite astuce qui est sympa à connaître. Pardon. je vais arrêter de, de travailler mon petit dessin c'était pas le propos donc mon dessin est créé donc euh, je mets cette copie ici je duplique tout ça voilà donc ça j'aime bien garder une petite illustration là avec juste le contour et là nous allons maintenant donc je vais combiner ça ctrl k je vais l'agrandir et je vais avec l'outil nœuds convertir ben, comme tout à l'heure mon contour voilà, en chemin, et utiliser l'outil Sculpt et l'option Élargir. Donc là, je vais élargir, donc j'appuie sur Shift, et vous voyez, hop, tranquillement, là, tranquillement et facilement, je donne de l'épaisseur à mon tracé. Alors, si on veut, on peut zoomer, et puis euh, bah donner un petit peu de finesse à, à certains endroits, si on le souhaite. Voilà, allez hop, c'est pour vous montrer. Donc c'est vraiment un outil euh, assez sympathique. Il y a quand même pas mal de, de nœuds, vous voyez. Voilà. Donc nous avons 580. Alors si je fais CTRL L, on va voir un petit peu... Alors je vais, hop, je vais dupliquer et je vais ici dans chemin, je vais faire simplifier. Vous voyez, ça change quand même, CTRL L. <rire> donc ça permet d'obtenir des choses assez rigolotes. Enfin bon, voilà pour ce petit tuto consacré donc à l'outil Sculpt et quelques options. Euh, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.